Bonjour, bien-aimés du Seigneur. Bonjour à tout le monde. Bonjour à vous qui êtes en présentiel au milieu de nous et à vous qui êtes connectés également. C'est une grande joie et un honneur de se retrouver encore ensemble ce soir pour notre culte dominical à la Nouvelle-Jérusalem, à l'antenne Église de Dieu en Belgique. Le Seigneur a renouvelé le souffle de vie pour nous encore ce matin, c'est ainsi que Dieu a encore beaucoup de choses à faire au travers de nous et avec nous. C'est toujours un privilège de se retrouver devant vous pour servir le Seigneur, pour servir le Dieu de gloire, le Dieu de toute puissance. Est-ce qu'ensemble, avant de commencer, pouvons-nous lire le psaume 128 le psaume 128, le psaume 128, le psaume 128, la Bible dit, Heureux quiconque craint le Seigneur, suit ses voies. Tu jouis alors du produit de ton travail. Heureux es-tu, le bonheur est pour toi. Ta femme est comme une vigne féconde au fond de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint le Seigneur. Le Seigneur te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tout le jour de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Amen. Le psaume 128, c'est un psaume qui parle de la famille et aujourd'hui c'est la journée euh, des mères, c'est la fête de mères, euh, par dédicace à toutes les mamans, à toutes les femmes, à toutes les mères, nous leur dédicaçons le psaume 128, c'est psaume qui parle de la famille et qui montre combien est aussi l'importance d'une maman au sein d'une famille. Sans une maman dans une famille, la famille peut se montrer vide et creuse, Bonne fête à toutes les mamans ce matin, bonne fête à toutes les mamans, bonne fête de mère, bonne fête à toutes les femmes, au oh, nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Nous allons prier le Seigneur recommander ce cultes entre les mains de notre Dieu. Prions le Seigneur. Ô oh, Père de gloire, nous bénissons ton saint nom, nous bénissons ta sainteté. Nous bénissons ta sainte et glorieuse présence, toi le Dieu merveilleux, toi le Dieu puissant, toi le Dieu digne de recevoir l'honneur, de recevoir la puissance, de recevoir la majesté, de recevoir l'autorité, de recevoir la dignité, de recevoir la souveraineté, tu es le Dieu béni à tout jamais, tu es le Dieu qui est élevé, élevé au-dessus de nos pensées, élevé au-dessus de nos voix, élevé au-dessus de toute situation. Mon âme exalte le roi de rois, mon âme exalte le rocher de tous les âges, mon âme exalte le Dieu merveilleux, le Dieu qui dit un mot et la chose arrive, le Dieu qui ordonne et la chose se réalise, le pain de vie, l'eau de vie, le sang, le puissant, le glorieux, le souverain, c'est lui qui est digne, c'est lui qui est digne, c'est lui qui est digne, c'est lui qui est digne, c'est lui qui est digne, c'est lui, lui, lui, lui qui est digne. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Saint-Descent. À toi la gloire, ô oh Dieu de toute éternité. Dieu des armées, Dieu puissant et majestueux. Rien n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Mon âme exulte ce matin en toi seul, ô oh Dieu. Et je veux me rejouir en toi. Je veux me rejouir en toi encore ce matin. Je veux me rejouir dans le Dieu de mon salut, dans le Dieu de ma vie, dans le Dieu de mon cœur, dans le Dieu de mon âme, dans le Dieu de ma force, le Dieu merveilleux, le Dieu. Glorieux, le Dieu digne, le Dieu puissant, le Dieu qui sauve, le Dieu qui restaure, le Dieu qui bénit, le Dieu qui assiste, le Dieu qui console, le Dieu qui confond, le Dieu qui élève, le Dieu qui abaisse, le Dieu qui pourvoit, le Dieu merveilleux et puissant. Tu es bon, oh Dieu, tu es bon, oh Dieu, tu es bon, tu es bon, tu es bon, Seigneur, tu es bon, tu es bon, tu es bon, oh Dieu de sa. Tu es bon éternel roi des nations et des peuples. Tu es bon ô roi des rois. Tu es bon ô seigneur de seigneur. Tu es bon esprit de gloire. Tu es bon esprit de puissance. Tu es bon esprit de vérité. Esprit de sainteté. Tu es bon ô Dieu. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Oh, tu es bon Seigneur. Tu es bon Seigneur.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 yeah nous t'exaltons, nous, qui nous bas, c'était nous. Mère tu es puissant, Seigneur de gloire, de rebossé, t'es rebaïqué, ira Jésus, Jésus, tu es ma puissance. Ô oh Seigneur, nous bénissons ta sainte et redoutable présence. Nous honorons, ô oh, ta grandeur, ô oh Dieu. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom, nous bénissons ton nom, Jésus. Nous bénissons ton nom, précieux Saint-Esprit. Toi l'Esprit de gloire, toi l'Esprit de puissance, toi qui étais avec le Seigneur Jésus. Toi qui l'as mené de lieu en lieu, faisant du bien aux hommes, guérissant les malades, purifiant les lépreux, libérant les captifs, ô oh Dieu, parce que tu étais avec lui, ô oh, précieux Saint-Esprit. Ce matin encore, nous t'adorons, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous t'élévons, toi le Dieu merveilleux, toi le Dieu de prodiges, toi le Dieu qui sort de les cœurs et les rats, toi qui sonde les profondeurs du Père, toi qui sais exactement ce que le Père attend de nous, comme type d'adoration ce matin. Toi qui es dans les cieux, sur la terre, omniprésent partout à la fois. Toi qui connais l'étendue de l'amour du Père pour nous. Toi qui connais l'étendue de la grâce de Jésus pour nous. Nous voulons ce matin encore communier avec toi. Nous voulons communier avec toi. Nous voulons communier avec toi. Nous voulons communier avec toi. Nous voulons communier avec toi. Nous voulons communier avec toi. Être avec toi, oh Dieu être un avec toi, oh Dieu, nous invitons l'atmosphère du ciel, oh Dieu, l'atmosphère du ciel au milieu de nous, là où nous sommes assis, à la droite de Jésus, à la droite en Jésus, dans la droite de Dieu le Père, nous invitons l'atmosphère autour du trône de grâce, que cette atmosphère s'établisse dans son église, que cette atmosphère s'établisse dans son palais, car la Bible nous dit dans son palais tout se crie gloire, dans son palais tout ce crie gloire Dans son palais tout ce crie gloire, gloire Gloire, gloire, et gloire Ce soir, ce matin au oh Dieu C'est la gloire de Dieu très haut Que nous élevons. c'est la gloire Du Dieu très haut que nous bénissons C'est la gloire, à santé Que nous bénissons, c'est la gloire De l'agneau immolé, c'est la gloire De Jésus, c'est la gloire du triomphateur De Golgotha C'est la gloire de la victoire De la victoire de la croix De la victoire de la croix, de la victoire, de la croix, de la victoire de la croix, de la victoire de la croix, de la victoire de la croix, oh de la victoire de la croix, oh de la victoire de la croix. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci d'être le bon berger, ô oh, Dieu, pour chacun d'entre nous ce matin. Pour chacun d'entre nous ce matin, pour chacun d'entre nous ce matin, toi qui es saint, toi qui es puissant, toi qui es digne, toi qui es puissant, toi qui es digne, toi qui es digne, toi qui es digne, toi qui es digne, et corio Bien aimé, alors que nous sommes devant le trône de la grâce, nous allons encore nous approcher un peu plus, un peu plus vers notre Seigneur, notre Père et notre Maître. Et nous allons le chanter je ce chant. Mon Seul, la c'est toi. Toujours mon cœur te chant de car tu me délivres chaque fois que je peux, je m'apprécie. Bien-aimé, dis-lui encore, mon seul abri. Mon seul abri, c'est toi. Mon que je Je peur, je m'appuie. À la faiblesse dans laquelle tu peux te trouver. Parle pour Dieu, parle-lui de tout de tout ton cœur. il c'était. Ô Seigneur, c'est toi qui nous rends fort. C'est toi qui nous rends fort. C'est toi qui nous rends fort. C'est toi qui nous rends fort. C'est toi qui nous rends fort. C'est toi, toi, toi qui nous rends fort ce matin, ô oh Dieu. Seigneur, tu nous rends fort. Seigneur, tu nous rends fort. Seigneur, tu nous rends fort. Seigneur, tu nous rends fort. Seigneur, tu nous rends fort. Tu nous rends fort, Dieu. Tu nous rends fort. Tu nous rends fort. Tu nous rends fort, ô Dieu. Tu nous rends Tu nous rends fort, ô Dieu. Que ta bonté nous rends fort. Que ta bonté nous élève, ô Dieu. Que ta bonté nous élève, ô Dieu. Que ta bonté nous élève, Seigneur de gloire. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia, Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah. hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Alléluia amen Alléluia amen amen Alléluia amen Alléluia amen Alléluia amen Amen, amen. L'Éternel est présent. L'Éternel est présent. L'Éternel est présent. Amen. Jésus qui est ici. Jésus qui est ici. Jésus qui est ici. Amen. Esprit est ici, oui il est ici, oui il est ici. Amen. Le Saint-Esprit est présent, oui il est présent, oui il est présent. Amen. Alléluia, amen. Amen alléluia ya amen ya amen mais amen alléluia Amen, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Amen. Oh Seigneur, merci Jésus.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 Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Alléluia! Alléluia! Alléluia! Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! Alléluia! Amen Alléluia, amen, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Amen oh, Alléluia, Amen Alléluia, Amen Alléluia, hey Amen de Jésus, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Exato, le nom de Jésus, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Célèbre le nom de Jésus, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Yesos oh, We are we. Zambe. Zambe. Zambe. Zambe. Zambe. Zambe. Zambe. Zambe. Oh, Zalin Zambi, yes, oh, Zalin Zambi, oh, Zalin Zambi, yes, oh, Zalin Zambi, oh, Zalin Zambi, oh, Zalin Zambi, oh, Zambi. Was a little bit, was a little bit, was a little bit, yes, was a little bit, was a little bit, was a little bit, was a little La e, na alléluia alléluia alléluia Oh Seigneur, merci. bien aimés disons merci à notre Seigneur pour ce merveilleux moment de louange. Avant l'écoute de sa parole, nous allons petit à petit disposer nos cœurs. Disons merci à notre Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps de célébration et de louange. Nous sommes disposés, nous sommes disposés. Je suis disposé. Assoir fait que ton onction descend sur moi. Je suis, je suis disposé. Disposé, assoiffé, que ton onction descend sur. Moi. Je suis, je suis disposé, disposé, assoiffé, que ton onction descend sur. Moi. Oh, je suis, je suis disposé, disposé, assoiffé, ce matin. Descends sur nous, descends sur nous, descends sur nous, descends sur nous, descends sur nous, descends sur nous, descends sur nous, descends, descends, descends, descends. Descends, descends, descends, descends, descends, descends, descend, descends, descends, descends, descends, descends, descend, des descends, des descends, des descend, des descends, Descends, descends, descends, descends. Même toi qui es sur le net, lève les mains. Descends, descend Descend, descends. Descends, descends, descends, descends. Descends, descends, descends, descends des descend, des sons des descends, des sons des des sons des descend. des des des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 Nous allons réciter également les dix commandants ensemble, les dix commandants tels que repris dans Exode chapitre 20, les versets 1 à 17, 1 3. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. »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 ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Amen. Amen. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Avant que nous puissions nous asseoir, dans le dit commandement exode 20 que nous venons de lire, il nous est dit, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne. » Alléluia. Aujourd'hui, les enfants, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, les enfants Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui les enfants C'est quoi aujourd'hui Oui Bénédicte, c'est quoi aujourd'hui C'est quoi aujourd'hui les enfants C'est la fête des mères, c'est la fête des mères. Est-ce que vous avez honoré les mamans Est-ce que vous avez apporté un cadeau Qui a apporté un cadeau à maman aujourd'hui Qui a donné un cadeau à maman aujourd'hui Un cadeau, un cadeau à maman aujourd'hui Oh là là, oh là là, oh là là, Lévez les mains qui ont porté un cadeau à maman. Oh là là là là là là, oh là là là là. Est-ce qu'on peut dire aux mamans vais fête de mère Disons-les ensemble les enfants. Joyeuse fête de maman. Joyeuse fête de maman. Joyeuse fête de maman. J'ai une future maman qui me colle. Amen. Elle saisit sa part. Joyeuse fête à toutes les mamans. Que vous soyez abondamment bénis. Que vous prospériez à tous égards. Que vous soyez en bonne santé vous faites tellement de choses extraordinaires nous les hommes nous sommes limités nous ne pouvons pas faire plusieurs choses à la fois mais vous, vous pouvez faire plusieurs choses à la fois que le Seigneur vous fortifie que le Seigneur vous fasse briller dans toutes vos entreprises que vous soyez respecté dans vos familles honoré par vos enfants, élevé par vos époux, et que la société vous reconnaisse en tant que femme de valeur, en tant que femme de valeur, partout où vous serez, dans toutes les sphères d'influence où le Seigneur va vous amener, que vous soyez considérés comme des femmes de valeur. Je prie que toute blessure intérieure, toute larme, soit séchée de vos cœurs dans le puissant nom de Jésus-Christ, dans le puissant nom de Jésus, que toute forme de déception qui ont brisé livre vos cœurs, ce soir, par l'onction du Saint-Esprit, le bon de Galade puisse vous apporter toute sa consolation. Soyez fiers d'être des femmes, soyez fiers d'être des mères, soyez fiers d'être tels que Dieu vous a créés, parce que vous êtes des créatures. si Merveilleuse Vous êtes des créatures si merveilleuses. Vous êtes des créatures si merveilleuses. Et toi qui n'es pas encore mère, c'est sur le chemin. Amen. Amen. Tu fais partie aussi de cette prière. Amen. Que le Seigneur vous bénisse à votre mort. Je vais être de maman. demain. de mère. Voilà, nous pouvons nous asseoir. Nous pouvons nous asseoir pour le temps de la parole. Je crois que j'aurai besoin un peu d'eau. Alléluia. Alléluia. Oh merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Encore une fois, bienvenue à notre culte dominical à la Nouvelle-Jérusalem à Londres. Nous vous saluons, vous qui êtes présents au milieu de nous. C'est une grâce de se retrouver encore ensemble. C'est une grâce, bien-aimés. C'est une grâce. C'est une grâce. Petit à petit, les mesures sont en train de s'élargir par rapport à nos cultes. On peut faire 50 personnes à l'extérieur, 50 personnes cultes à l'extérieur, on peut faire, et nous attendons au mois de juin pour que cela devienne encore un peu plus, un peu plus ouvert pour nous. Mais dans l'entretemps, Dieu nous fait grâce de nous réunir ensemble. Quel privilège Et nous lui en sommes infiniment, infiniment, reconnaissants à tout le niveau. Amen Que le Seigneur en soit bénisse ce matin. Amen. Voilà, sans plus tarder. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles, comme dans nos bonnes habitudes. Nous prenons nos Bibles. Nous prenons nos Bibles depuis quelque temps, comme vous le savez. Nous sommes en train de d'étudier les sujets combien important que le temple soit sanctifié sur la sanctification. Et depuis le 1er mai, nous sommes dans notre séminaire Kita Saint-Esprit. à Saint-Esprit. Le dimanche passé, nous avons parlé du fait que le Saint-Esprit est, est Dieu. Qui est le Saint-Esprit C'est la question que nous nous sommes posés depuis le 1er mai, spécialement le dimanche passé, le dimanche de mai, qui est le Saint-Esprit. Nous avons répondu que le Saint-Esprit, premièrement, est Dieu. Et depuis la semaine passée, nous sommes en train de voir, nous avons vu, euh, sans, sans tout voir, la divinité du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons voir une deuxième, une deuxième face du Saint-Esprit par la grâce de notre Seigneur. Nous prenons le texte que nous connaissons, 1 Corinthiens chapitre 13, 1 Corinthiens chapitre 3, plutôt, au verset 16. 1 Corinthiens 3, 16, 1 Corinthiens 3, 16, la Bible dit, 1 Corinthiens 3, 16, la Bible dit, 1 Corinthiens 3, 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous Le dimanche, nous avons fait part d'un phénomène. Que je, il y a quelques années que je ne connaissais pas, il y a certaines femmes qui peuvent être enceintes et totalement l'ignorer. J'ai appris ça, mais n'est pas en regardant un documentaire, une femme qui va à l'hôpital, après des grandes contractions, va à l'hôpital et on lui annonce que, « Madame, vous êtes en train d'accoucher parce que vous étiez enceinte. » Et la femme était étonnée. « Mais comment ça se fait ?» Et on s'est dit que si une femme qui est enceinte, avec tout cela qui, qui implique, avec tout cela, avec tout ce que cela implique comme changement hormonal, changement au niveau de son corps, changement au niveau de la perception du goût, de la perception de l'odorat, changement au niveau de son humeur, de ses attitudes, comment une femme peut être enceinte avec autant de changements que cela opère et la femme ne le s'enchappe pas Comment cela est-il possible Il y a un terme scientifique qui dit que c'est le phénomène qu'on appelle le déni de grossesse. On peut être enceinte et ignorer totalement qu'on l'est. Et l'apôtre Paul ici, dans 1 Corinthiens 3.16, pose la question aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» L'apôtre Paul, c'est comme s'il pose la question aux Corinthiens en disant, « Vous êtes en train de faire le phénomène aussi qu'on peut appeler le déni du Saint-Esprit. » Comme la femme qui est enceinte, il ignore qu'elle est enceinte. De la même façon, vous, Corinthiens, vous avez le Saint-Esprit en vous, mais vous ignorez que le Saint-Esprit est en vous, malgré ses manifestations, malgré les changements qui s'opèrent en vous et au travers de votre vie. Dès lors, autant que la femme peut avoir le déni de grossesse, Autant aussi les chrétiens qui ne comprennent pas cette notion de la présence du Saint-Esprit en eux, peuvent aussi développer le déni du Saint-Esprit. Le déni du Saint-Esprit. Le deuxième texte du jour, ça c'est comme d'habitude le texte de base, le deuxième texte du jour, nous prenons 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. 2 Corinthiens 13, 13. De Corinthiens 13, 13, la Bible dit Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Je reprends Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Ô oh, précieux Saint-Esprit, je te demande, je t'implore de pouvoir m'aider à transmettre ta pensée. Ta volonté, ta vision, tes sentiments, tes émotions à ton peuple ce matin, oh Dieu. Utilise-moi, je m'abandonne entre tes mains saintes. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide, oh Dieu. Rends disposé et disponible l'auditoire ici présent et l'auditoire de façon connectée. Ceux qui sont maintenant avec nous et ceux qui regarderont plus tard cette vidéo, que leur vie soit bouleversée par toi et que ces personnes puissent te rencontrer d'une façon jamais auparavant et reconnaissent qui tu es réellement. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, Amen, Amen. Voilà, bien aimés pour aujourd'hui, nous allons voir une autre facette du Saint-Esprit. Non seulement le Saint-Esprit est Dieu, mais aussi le Saint-Esprit est une personne. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est une personne. Personne. Qui est le Saint-Esprit Le Saint-Esprit est une personne. On définit une personne comme étant un être. Un être qui est entier dans sa personnalité, dans son moi, et un être qui est distinct. Comme vous et moi, nous sommes tous des êtres humains, mais nous n'avons pas la même, le même moi nous n'avons pas la même personnalité. Chaque personne a son identité propre, chaque personne a ses émotions, ses sentiments, sa volonté, ses désirs, ses passions, ses attentes, ses ambitions, ses objectifs, ses projets. Vous pouvez même être marié avec la personne, vous, faisiez, vous dormez ensemble pendant un siècle, mais vous serez toujours deux personnes différentes et distinctes avec des vues autres. Vous pouvez avoir des centres d'intérêt, de points de convergence, mais bien souvent aussi de points de divergence. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de la nature et la beauté de la création. Dans la nature même, toutes les plantes ne sont pas que haricots. Toutes les plantes ne sont pas que, ne sont pas que salades, euh, iceberg ou autres. Toutes les plantes ne sont pas que manguiers, cocotiers. Il y a diversité de plantes, diversité d'herbes, diversité dans la faune et diversité également dans la flore. Ma... Quand vous allez dans la faune, tous les arbres sont arbres, malgré qu'ils sont différents. Quand vous allez dans la flore, tous les lions sont lions, malgré qu'ils sont différents. Et quand vous venez dans la race humaine, tous les hommes sont hommes, malgré qu'ils sont différents. Et la même chose aussi, dans l'être essence même de Dieu, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ils sont certes Dieu A, hein, mais chacun a sa personnalité, chacun sa, est sa personne, chacun a ses attributs, chacun a ses volontés, a ses pensées, a ses désirs. Et c'est ce que nous allons voir petit à petit, progressivement. Le Saint-Esprit, donc, est une personne, une personne qui est différente du Père, différente de Jésus notre Seigneur. Il possède sa propre existence et sa distinction. Dans le chapitre 12 de Matthieu 32, chapitre 12 de Matthieu 32, Matthieu 12, 32, Matthieu 12, 32, le Seigneur Jésus dit ceci, « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre l'Esprit Saint, et ne lui sera pas pardonné, ni dans ce monde-ci, ni dans le monde à venir. » Ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Mais comment peut-on parler de l'un sans parler de l'autre Jésus nous montre ici, de façon claire et nette et distincte, que le Saint-Esprit et lui sont deux personnes différentes. Il dit « Vous pouvez parler du mal du Fils de l'homme, que moi je suis Jésus » cela vous sera pardonné. Mais si vous parlez du mal contre le Saint-Esprit, cela ne vous sera pas pardonné, ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. Le Seigneur Jésus établit de façon nette et claire que malgré que avec le Saint-Esprit et le Père, nous sommes tous un Dieu, mais chacun a sa personne. Chacun est une personne distincte et différente. Deuxièmement, dans Jean chapitre 1, verset 33, Jean 1, 1, 33, Jean chapitre 1, verset 33, la Bible dit ceci. Moi-même, je ne le connaissais pas. Ici, c'est Jean-Baptiste qui parle. C'est lui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, qui m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. C'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Ici, Jean nous dit ce qui s'est passé lors du baptême du, Saint, du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est venu là où Jean baptisait, dans le fleuve Jourdain. Jean le voit et dit Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean ne voulait pas le baptiser, mais le Seigneur Jésus dit Non, laissons faire la justice de Dieu. Jésus entre dans l'eau, il s'est fait baptiser d'eau par Jean-Baptiste. Lorsqu'il sort de l'eau, Jean-Baptiste dit que le ciel s'est ouvert, et le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe, est descendu sur le Seigneur Jésus, se poser sur le Seigneur Jésus. Et le ciel a ouvert, le ciel s'est ouvert, et nous voix ses filles entendre la voix de, de, Dieu, de Dieu le Père pour dire Celui-ci est lui -ci mon fils bien-aimé, l'objet de mon affection. C'est l'un des passages majeurs de la Bible qui établit de façon nette la trinité de Dieu, le Seigneur Jésus, le Fils, qui se fait baptiser sur la terre, le Saint-Esprit qui vient du haut des cieux se poser sur lui afin de lui conférer l'onction pour qu'il devienne le Christ, le Messie, et le Père du haut des cieux avalise ce qui est en train de se passer en disant. Voyez, bien qu'étant Dieu en une nature, ils sont trois personnes distinctes, et le baptême ici nous le montre, le Saint-Esprit n'est pas Jésus, le Saint-Esprit n'est pas Dieu le Père, le Saint-Esprit est Esprit. Troisième texte que nous allons lire, dans Luc chapitre 4, verset 1. Luc chapitre 4, verset 1. Je suis toujours, dans mon introduction, en train de poser les bases. Luc chapitre 4, verset 1. Luc 4, verset 1. La Bible dit, Jésus, rempli d'Esprit Saint, rêvant du Jourdain, et fut conduit par l'Esprit au désert. Voyez, Jésus, rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Le Saint-Esprit le conduit dans le désert pour être tenté. Il ne va pas de lui-même, mais il est poussé par le Saint-Esprit. Il est dirigé par le Saint-Esprit pour être tenté dans le désert. Nous prenons également Acte chapitre 6. Acte chapitre 6, verset 3. Acte 6, verset 3. Acte 6, 3. La Bible dit Choisissez plutôt parmi vous, frères, cet homme de qui le rend d'un bon témoignage, rempli d'esprit et de sagesse, et nous le chargerons de cela. Quant à nous, nous nous consacrerons assidûment à la prière au service de la parole. C'est nous ce qui en plu à toute la l'habitude. Ils choisirent Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint. Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolas, Prosélite, Don, Si nous prenons acte toujours, acte 7, verset 55. Acte 7, 55, la Bible dit, Mais Étienne, rempli d'esprit saint, fixa le ciel et vit la gloire de Dieu. Et Jésus, debout, à la droite de Dieu, le Père. Nous prenons également Acte chapitre 11, verset 24. Acte 11, 24, la Bible dit « Car c'était un homme bon, plein d'esprit saint et de foi. une foule importante s'est joignie au Seigneur. » Les différents textes des actes des apôtres que nous venons de lire nous montrent non seulement, comme nous l'avons vu, Jésus était rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit dans le désert, une personne différente de Christ. Ici, dans les actes des apôtres, on nous montre aussi que vous et moi, comme les apôtres de temps d'avant, étaient aussi remplis du Saint-Esprit. Une personne à part les a remplis. Ça veut dire que le Saint-Esprit est en nous, est en chacun d'entre nous, mais il respecte notre personnalité. Il respecte notre individualité. Le fait d'être rempli du Saint-Esprit n'annule pas ton moi. N'efface pas ta personne. N'es-tu pas, pas ta personne. Elle te ressuscite en une nouvelle créature, en Christ. Mais tu restes une personne à part entière dans ta singularité. C'est pour ça que nous, serons, nous allons passer devant le trône de grâce. Bien qu'ayant le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, ce n'est pas, c'est lui, il fait vivre Jésus en nous. Mais nous ne devenons pas Saint-Esprit. Cela implique que nous serons individuellement jugés devant le trône. Si nous demeurons en Christ, nous irons au ciel prendre individuellement nos récompenses. Le Saint-Esprit nous conduit, il nous dirige, il nous assiste. Mais le Saint-Esprit n'est pas nous. Nous avons notre personnalité, notre singularité. Et il y a coexistence entre notre personne et sa personne. Deuxième élément important, puisque le Saint-Esprit n'est pas notre personne, il n'est pas nous, il est le Saint-Esprit, et nous nous restons, nous, bien qu'étant remplis de lui, ça veut dire que nous ne connaissons pas tout de lui. Nous sommes limités. Lui, il est Dieu, il est illimité, il est infini, il connaît tout, il sonde de tout. Il est omniprésent. Il est omniscient, il est omnipotent, il est puissant. Nous, nous sommes limités. Nous ne sommes pas omniprésents, nous ne sommes pas omnipotents, nous ne sommes pas omniscients. Donc ça veut dire que nous ne pouvons pas tout connaître. Nous ne pouvons pas être partout en même temps. Nous ne pouvons pas tout faire. On est limité. Mais nos limites prennent une dimension supérieure. Lorsqu'il vient en nous, il nous donne l'onction la capacité divine d'opérer dans le domaine où il veut nous amener troisième distinction importante puisque le Saint-Esprit n'est pas notre personne, ça veut dire que le Saint-Esprit a aussi ses propres volontés, ses propres pensées ses propres intentions ses propres objectifs ses propres ambitions ses propres projets qui sont aussi différents des nôtres différents des nôtres c'est pour ça qu'on nous demande de marcher par l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Lorsque nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit dans une attitude de soumission et d'obéissance, nous venons déposer au bas de la croix nos volontés, nos désirs, nos appréhensions, nos objectifs, si cela même peut être différent de ce que le Saint-Esprit veut. Par exemple, aujourd'hui, le fait de venir à l'Église, pour quelqu'un peut-être ça a été difficile. Ton moi ne voulait pas que tu viennes. Ta personne ne voulait pas que tu viennes, ton corps ne voulait pas que tu viennes, mais tu as senti au-dedans de toi une force te pousser, va à l'église. Et tu as fait le fort en disant, je veux obéir, je veux aller à l'église. Donc le Saint-Esprit respecte notre volonté, le fait d'être rempli du Saint-Esprit, ça veut dire que nous n'avons plus de volonté. Non, nous avons toujours des volontés, mais nous les amenons sous la soumission de l'autorité du Saint-Esprit en nous. Quatrième élément important, si le Saint-Esprit est différent de nous, aucun serviteur de Dieu peut prétendre tout connaître. Toi, tu ne peux pas tout connaître. La Bible, d'ailleurs, nous dit que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, nous avons des visions en partie, la puissance opère en partie, nous ne connaissons pas tout. C'est pour ça même la Bible dit nous allons passer toute l'éternité à sonder Dieu, à comprendre Dieu, à aller plus loin avec Lui. Et c'est pour ça que nous sommes appelés à l'humilité, parce que nous ne connaissons pas tout. Et cinquième élément aussi, puisque le Saint-Esprit respecte notre personnalité, notre personne n'est pas notre personne, le Saint-Esprit, par ce phénomène, donne les dons, les appels à plusieurs, à plusieurs différents dons à l'un, différents dons à l'autre, afin qu'ensemble, nous puissions constituer la personne même du Saint-Esprit. Le corps mystique de Christ appelé l'Église. Voyez-vous, c'est comme un puzzle. Dans un puzzle, il y a différentes parties. Une partie n'est pas le puzzle. Le puzzle, c'est l'ensemble. Une partie, ce n'est qu'un membre. Un membre de puzzle, mais ce n'est pas le puzzle. Si vous le mettez là, personne ne saura qui c'est. Est-ce un œil Est-ce une nez Est-ce un chameau Est-ce un dromadaire Personne ne saura qui c'est. Il faut rassembler toutes les parties de puzzle pour arriver à voir enfin l'image. Ah, c'était vraiment ça. C'est la même chose avec nous. Dans notre singularité, notre particularité, le Saint-Esprit en nous donne à chacun un don, des dons et des dons. Et lorsque nous nous mettons ensemble comme corps, église, corps de Christ, c'est là que nous constituons la totalité de membres de Christ. La totalité de l'Esprit qui opère au sein de son Église en ayant le Christ comme chef. Mais malgré que cette totalité opère sur la terre, elle est certes limitée parce que cette totalité ne peut pas être omniprésente, ne peut pas être omnipotente, ne peut pas être omnisciente, parce qu'elle dépend toujours, toujours de la volonté. Toujours de la volonté. Là, en conclusion, un homme qui quitte le champ de la volonté de Dieu, un homme qui quitte le champ de la soumission à Dieu, on en parle de lui qu'il est rébelle. Pourquoi Dieu va l'appeler rebelle si la personne, en tant que personne, a le droit de vivre comme elle veut Dieu l'appelle rebelle parce que je reconnais certes que tu es une personne, mais le fait que mon fils est mort à la croix pour toi, il est ressuscité, et que tu l'as accepté dans ta vie, tu l'as reçu, tu as appelé qu'il est devenu mon Seigneur, mon Seigneur, ça veut dire que tu dois te soumettre à lui, tu dois lui obéir, tu dois obéir à ses injonctions. Voyez la liberté que nous avons en Christ, c'est une liberté qui est conditionnée par notre marche avec le Saint-Esprit. En droit, on dit que ta liberté s'arrête là où la liberté de l'autre commence. Nous sommes libres en Christ, libres de toute chaîne, libres de toute dépendance à Satan. Mais vis-à-vis -vis de Jésus, vis-à-vis -vis du Saint-Esprit, vis-à-vis du Père, nous sommes des doulos, nous sommes des esclaves. C'est pour ça qu'on parle serviteur. À chaque fois que vous voyez le mot serviteur dans le Nouveau Testament, le terme exact de ce mot-là, c'est le mot grec doulos, qui signifie esclave. Mais pour ne pas choquer les uns les autres et certaines cultures, on préfère atténuer l'effet de cette vérité en mettant serviteur. Mais en réalité, nous sommes ces doulos, nous sommes ces esclaves. C'est pour ça que Paul dit « Marchez par le Saint-Esprit, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit, soumettez-vous à Dieu. » Nous sommes des doulos. Ça c'était mon introduction du jour. Maintenant nous continuons dans le Saint-Esprit étant une personne. Le Saint-Esprit étant une personne. Je vais lire un dernier texte dans Jean chapitre 14. Nous allons y rester pendant quelques minutes. Jean chapitre 14, verset 26. Jean 14, 16 d'abord pour commencer. Jean 14, 16, il est dit, Moi je demanderai au Père de vous donner un autre consolateur pour qu'il soit avec vous pour toujours. Jésus dit encore, Moi je suis en train de partir, mais je vais demander au Père qu'il vous envoie un autre comme moi. Il n'est pas moi. C'est un autre comme moi, qu'on appelle le Consolateur. Et quand il viendra, il vous annoncera toutes choses. Le Saint-Esprit, bien qu'étant Dieu, il a sa propre personne. Le Saint-Esprit partage la même nature divine aux côtés du Père et du Fils, qui est un avec le Père et le Fils, mais aussi il est distinct de chacun d'eux. Il est une personne importante, centrale de la Bible et dans Jean chapitre 14 verset 17 où, où nous sommes Jésus continue en disant l'esprit de la vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas Vous voyez, le monde ne peut pas connaître les choses du Saint-Esprit les choses de Dieu le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit on le reçoit qu'à partir du moment où on a la foi en Jésus on a reçu le Seigneur Jésus et le Saint-Esprit vient habiter en nous, enfanter l'homme nouveau. Il continue en disant, « Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas. » Normal, il est esprit et qu'il ne le connaît pas. « Vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. » Dit aux disciples, « Le Saint-Esprit, vous êtes déjà censé le connaître parce qu'il demeure près de vous. »« Il est autour de vous. » Le Seigneur Jésus avait soufflé sur le disciple en leur disant, « Recevez le Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit était autour d'eux autour d'eux, mais il dit dans quelque temps, il sera en vous, il, y a, il viendra habiter en vous. Et il appelle les disciples à le connaître. Qu'est-ce que Jésus attend de chacun d'entre nous C'est de connaître le Saint-Esprit. C'est lui qui est maintenant le Dieu sur la terre. Le Dieu sur la terre ce n'est pas Jésus, le Dieu sur la terre c'est le Saint-Esprit. Et là où le Saint-Esprit est, Jésus est là, le Père également est là. De la même façon quand Jésus était sur la terre, là où il était, le Père était là, le Saint-Esprit était aussi là. Mais à maintenant, sur la terre, depuis la Pentecôte, depuis que le Saint-Esprit est venu, Dieu sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus, glorifier le Maître, nous montrer le chemin, comment marcher avec Christ nous montrer le chemin à accepter Christ, même le fait qu'un homme accepte Jésus, c'est parce que le Saint-Esprit l'a convaincu de péché, de justice et de jugement. Il est le Saint-Esprit, l'Esprit Dieu sur la terre. Et Jésus vous invite, m'invite à faire quoi à le connaître, à connaître le Saint-Esprit. C'est ce que nous avons commencé en disant qu'il est Dieu. Et maintenant, nous allons le voir en tant que personne dans toutes ses attributs, dans certains de ses attributs. Dans 2 Corinthiens chapitre 13, que nous avons lu tout à l'heure, nous retournons dans 2 Corinthiens chapitre 13. Et j'ai fini mon introduction, maintenant je suis dans le corps de, du message du jour. 2 Corinthiens 13, 13, la Bible dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père... Et la communion de l'Esprit soit avec vous tous. L'apôtre Paul dit, la grâce est venue avec le Seigneur Jésus. C'est lui qui nous a sauvés. Il nous a réconciliés à Dieu le Père. Il a payé le prix à la croix. Par lui, nous sommes sauvés. Le Père ne nous regarde plus. Nous, il voit le Christ qui nous couvre. La justice de Dieu, la justice de Christ nous est imputée. La bénédiction de Christ nous est imputée. Dès lors, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ. Et il dit également que l'amour de Dieu le Père soit avec vous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu le Père nous aime. Le Christ nous aime. Le Saint-Esprit nous aime. Mais l'amour de Dieu, c'est l'amour qui surplombe tout. L'amour de Dieu est là. Et par rapport au Saint-Esprit, il dit que la communion du Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit, la grâce avec le Christ, L'amour avec le père mais vis-à-vis -vis du Saint-Esprit, c'est la communion. Comment devons-nous connaître le Saint-Esprit Le Paul nous dit, c'est par la communion, par la communion. Le terme grec communion, c'est le terme colonia. C'est un terme qui envoie à la fois à une certaine à une certaine fraternité, à une certaine filiation, un amour fraternel, un amour filial. Ça parle également de l'association. On est ensemble, on est des partenaires. On travaille dans les mêmes camps, on a les mêmes intérêts. « Et par le terme « communion », premièrement, le terme « communion », si vous notez, signifie « présence ». Signifie « présence ». Jean 14, 17, que nous venons de lire, Jésus dit « Vous Vous le connaissez ». Parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Ça veut dire qu'il est déjà présent autour de vous et qu'il sera présent en vous. La communion avec le Saint-Esprit en tant que personne, c'est de reconnaître qu'il est présent. De reconnaître que le Saint-Esprit, là où tu es assis, là où tu me regardes sur le net, le Saint-Esprit est présent en toi. Il est présent. Et quand on reconnaît que le Saint-Esprit est présent en moi, ton attitude, ta vie peut totalement changer. Ce n'est pas le pasteur qui est avec toi, non. Ce n'est pas le pasteur qui est en toi, c'est le Saint-Esprit qui est présent en toi. Ça veut dire que étant présent en toi, il voit tout comme il est omniprésent, il sait tout comme il est omniscient, il peut également tout. Le pasteur ne peut ne pas être là avec toi. Mais puisque le Saint-Esprit est avec toi, il peut tout faire avec toi. Il peut tout faire. Il peut opérer un miracle au travers de toi, pour autrui. Il peut te révéler des choses extraordinaires concernant ta vie, la vie de X, même son église, même pour le monde, à toi. Parce qu'il est présent avec toi. Il est présent. Il ne te quittera pas tant que tu n'as pas régné le Christ et tu ne l'as pas blasphémé. Il ne te quittera pas. Il est là avec toi sur le cadeau que le Père t'a fait. Dieu est présent en toi de façon continuelle. Que tu dormes, que tu te réveilles, que tu marches ou tu ne marches pas. Il est là présent. Ça veut dire que étant présent en toi, tu peux mentir à des hommes, mais à lui tu ne pourras pas mentir. Comme on l'a vu le vendredi. C'est lui qui nous amènera au ciel. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas toi-même qui va t'enlever. C'est le Saint-Esprit qui va t'enlever. Et étant en toi, il connaît ta vie mieux que qui que ce soit. Mieux que qui que ce soit. Il connaît même ta vie plus que toi-même. Il peut te révéler des choses cachées. Des choses qui étaient enfouies dans ta vie avant même que tu puisses naître. Au moment où tu naissais, il sait tout. Rien ne lui est caché. Rien ne lui est impossible et il vit en toi. La communion signifie la présence. Reconnaître la présence du Saint-Esprit. Et étant donné que le Saint-Esprit est présent en toi, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il est présent en une personne Le Saint-Esprit, dans Jean chapitre 14, verset 26, Jean 14, 26, lorsque le Saint-Esprit est présent, dans la vie d'une personne Jésus nous dit dans Jean 14-26 mais c'est le défenseur l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom qui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit la présence du Saint-Esprit en nous fait quoi premièrement il nous enseigne et nous rappelle il nous enseigne et nous rappelle il nous enseigne la parole de Dieu il nous rappelle la parole de Dieu c'est ce que Jésus dit à ses disciples il va vous enseigner mais pourtant il a fait trois ans et demi avec eux Jésus leur a enseigné mais pourquoi il dit ici que le Saint-Esprit va les enseigner il leur fait comprendre que le Saint-Esprit va vous faire comprendre des choses que je vous ai dites que vous ne compreniez pas aujourd'hui mais lui en vous il va vous le faire comprendre d'une façon que vous ne pouviez pas comprendre maintenant et il va commencer à vous rappeler ce que moi je vous ai dit ça veut dire que le Saint-Esprit présent en toi, en tant que personne, ne pourra pas te diriger en dehors de la parole de Dieu. Il va te ramener dans la parole de Dieu. C'est là que l'on reconnaît le faux du vrai. Tout esprit qui ne confesse pas le Christ, qui ne te ramène pas dans la parole, n'est pas de Dieu. Fuis. Fuis. Lorsqu'on commence à te dire, le Saint-Esprit m'a dit, m'a montré. Mais où tu vois, la personne t'amène dans des historiettes, dans des fables, dans des, dans, des, dans des sciences bizarres, en dehors de la parole de Dieu. Et même si la personne ouvre la parole de Dieu, mais on dirait le contraire, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit enseigne, le Saint-Esprit rappelle la parole de Dieu. Il n'est pas opposé à Dieu, parce qu'il est Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Comment Bélial, Satan peut être divisé Non, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de division. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Mais ils opèrent chacun dans son champ, chacun avec sa particularité, sa singularité, sa personne. Et en une personne, lorsque le Saint-Esprit est, il enseigne, il le rappelle ce que Jésus a dit. C'est pour ça qu'il est là pour nous expliquer. Nous faire comprendre, il nous fait même expliquer qui est Jésus. Quand la Bible, tu ouvres la Bible, il commence à t'expliquer. Il y a une question, de fois, beaucoup de gens se posent comment reconnaître la voix du Saint-Esprit La voix du Saint-Esprit, bien-aimé, elle se reconnaît facilement quand tu ouvres la parole de Dieu. Il était déjà arrivé d'ouvrir la parole de Dieu en méditant, pas en lisant, en méditant dans une attitude de prière. Tu commences à entendre comme si quelqu'un te parlait. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de vivre cela Comme si quelqu'un était en train de t'expliquer, de commencer à t'enseigner. C'est la voix du Saint-Esprit. C'est lui qui a inspiré la parole de Dieu. La parole est esprit et vie. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Tu veux connaître la voix du Saint-Esprit Médite la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. C'est comme un enfant. Comment nous reconnaissons? Les, nous reconnaissons que mon enfant, ici, il sait qu'ici c'est papa. Vous qui êtes les mamans qui ont déjà expérimenté et les papas qui ont déjà eu des enfants. Lorsque tu vas, ton enfant est là. Lorsque la maman accouche, on sort l'enfant. Une fois j'ai vécu ça, j'ai vécu ça avec, je crois, mon deuxième, euh, ma, ma deuxième, mon deuxième enfant, ma fille. Elle est née. Et moi j'étais dans une salle, dans une salle d'attente. Lorsqu'on l'a sortie de, de la maman, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. On l'a amenée dans la salle où j'étais. On l'a déposée pour euh, la laver et tout, euh, l'essuyer, parce que maintenant on ne lave plus les enfants avant trois jours. Juste essuyer et tout et la mailloter. Et elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. La sage-femme m'a dit :« Papa, viens. » Dès que je suis venu, dès que j'ai parlé. Et l'enfant, comment ça l'enfant a reconnu la voix de son papa, la voix qu'elle reconnaissait depuis le ventre de la maman, elle a reconnu que c'est cette voix qui m'a enfanté. Toi qui es né du Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est comme ton papa spirituel. Un enfant ne peut reconnaître que la voix de son père, la voix de ses parents. Quand tu te familiarises avec la parole de Dieu, tu vas commencer à discerner la voix du Saint-Esprit. C'est une voix, tu ne pourras pas la louper. Comme ma fille, parmi les différentes voix qui étaient à ce moment-là, elle a reconnu la mienne. Tu reconnaîtras la voix du Saint-Esprit. Je te le dis. Si tu es enfant de Dieu, né de nouveau réellement, la voix du Saint-Esprit, tu vas le reconnaître. Le Seigneur Jésus a dit Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Il n'y a pas à forcer. Tu vas reconnaître. Tu vas reconnaître. Ici, ça, c'est Dieu. Il t'est déjà arrivé une fois, tu veux prendre une décision, tu sors dedans de toi. Hum, hum, hum. Il y a quelque chose qui me dit, non, non, non, non. Il peut parler de façon, entre guillemets, audible dans le cœur. Il peut aussi te pousser par des sentiments, des émotions, des sensations. Tu, tu n'es pas en paix par rapport à une décision. Tu n'es pas en paix par rapport à un lieu où tu dois parler. Il est en train de te diriger. Le Saint-Esprit enseigne, le Saint-Esprit rappelle parce qu'il est présent en toi, il est présent chacun d'entre nous. Deuxième élément du fait de sa présence, Jean chapitre 15, verset 26. Jean 15, 26, la Bible dit, c'est toujours le Seigneur Jésus, « Quand viendra le Consolateur, celui que moi je vous enverrai du Père, l'Esprit de la vérité qui provient du Père, c'est lui qui me rendra témoignage, celui qui me rendra témoignage. » Jésus dit que quand le Saint-Esprit viendra, il rendra témoignage de qui Témoignage de Jésus. De Jésus. La, la Trinité, Dieu opère d'une façon merveilleuse. Dieu le Père se manifestait dans l'ancien temps. Bien que le Fils était avec lui, le Saint-Esprit était là. Mais leur rôle était quelque part un peu masqué. Le Père a envoyé le Fils. Le Fils est venu. Qu'est-ce que le Fils faisait le Fils ne faisait que glorifier le Père. Le Fils ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Et quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit, maintenant, il commence à glorifier qui Il glorifie Jésus. Voyez la continuité. Donc ça veut dire maintenant, qui va glorifier le Saint-Esprit Toi et moi, l'Église. C'est toi et moi qui glorifie le Saint-Esprit. Lorsque nous le glorifions, lui glorifie Jésus. Lorsque Jésus est glorifié, le Père aussi est glorifié. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de rivalité. Il rend témoignage. Ça veut dire aussi que le Saint-Esprit défend les intérêts de Jésus. Il défend les intérêts de Jésus. Et Jésus, toi c'est ton corps. Jésus, il a un corps qu'on appelle l'Église. Il est la tête de l'Église et ses membres c'est toi et moi. Ça veut dire le Saint-Esprit, défend l'église il défend l'église il rend témoignage de l'église en tant que corps de Christ le Saint-Esprit ne peut pas combattre l'église, c'est comme un papa, un parent qui combat sa propre fille maman est devenue ton ennemi papa est devenu ton ennemi mais c'est un fou, on va dire c'est qui c'est un sorcier ton enfant propre tu commences à le combattre tu commences à le jalouser j'ai même appris, il y a une histoire effarante en France, une jeune fille, une jeune dame africaine qui a épousé un blanc, qui a ramené sa maman en France habitant avec elle, au bout de quelques années, le monsieur et la maman, <rire> assis dans un sofa, là, le papa a le bras sur la maman et il dit, ils convoquent la fille, dans ta maison propre hein? Ils mettent l'enfant devant Nous avons une nouvelle L'enfant croyait rêver Nous avons une nouvelle à t'annoncer Maman dit, ma fille nous avons une nouvelle à t'annoncer Maintenant son mari <rire> dit Toi et ta maman nous sommes ensemble Ma maman et toi nous sommes ensemble Et nous allons bientôt nous marier Mais la fille a piqué une crise Elle a piqué une crise Quoi? Ta maman te vole ton mari. Ton mari. Si l'homme peut le faire, le Saint-Esprit ne pourra jamais te voler Jésus. Il ne pourra jamais voler ton époux Jésus. Au contraire, il va renforcer votre amour avec le Christ. C'est le défenseur de l'Église. C'est le défenseur de l'Église. Dès lors, un homme, une femme qui combat le corps de Christ, qui combat l'Église, qui ne prend pas soin des intérêts de l'Église, ça veut dire que quelque part, il n'a pas compris le Saint-Esprit. Ou l'Esprit qui opère en elle, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit rend témoignage de Christ, rend témoignage de l'Église, du corps de Christ, milite pour les intérêts de l'Église, pour les intérêts du corps. Le Saint-Esprit, la communion signifie présence. Troisièmement, la communion signifie présence. On va s'arrêter ici pour la communion signifie présence. Deuxième aspect de la communion, la communion signifie avoir la compagnie. Avoir la compagnie. Avoir la compagnie. Avoir la compagnie. Premièrement, comment avoir la compagnie avec le Saint-Esprit Jean chapitre 16, verset 13a. Jean 16, 13a. La Bible dit, c'est le Seigneur Jésus qui parle toujours. Quand il viendra, lui, l'esprit de la vérité, Vous voyez, l'esprit de la vérité, parce que le Seigneur nous dit indirectement, il y a un esprit aussi, c'est l'esprit de quoi? L'esprit du mensonge. Et le père du mensonge, c'est Satan. Ça veut dire que Satan aussi a un esprit qui est comme le Saint-Esprit, mais c'est l'esprit du mensonge. Je vous ai dit même la fois passée qu'il y a un démon qui imite parfaitement la voix du Saint-Esprit. C'est l'Esprit du mensonge. Il vous conduira dans toute la vérité, pas dans le mensonge, dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de sa propre initiative, la dépendance du Saint-Esprit avec le Fils et le Père. Il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il entendra et il vous annoncera ce qui est à venir. Étant omniprésent, il est au ciel, il entendra ce que le Père dit, il entendra la conversation du Fils avec le Père, et il viendra te le dire, car il sonne les profondeurs du Père, il sonne les profondeurs de Dieu, il va commencer à te révéler des secrets. Quand il y a une prière, oh, pardon, je vous le dirai, ça c'est parmi des secrets, je ne vais pas vous le dire. Si, je je... Vous voyez... Oh, oh, oh, glory, glory. Oh, glory. oh, glory, oh, glory glory. Il y a une prière que je fais De fois je dis, Saint-Esprit Révèle-moi ce qui est en train de se passer Maintenant, là, là, au ciel Devant le trône Puisque tu es au ciel Tu m'as dit que tu me révéleras toutes choses Jésus a dit, révèle-moi ce qui se passe Maintenant, là C'est des fois des prières que je fais même au niveau de l'adoration, révèle-moi ce que le Père veut, comment le Père veut être adoré, là, maintenant. Même là, l'adoration, quand tu conduis, non. Quand tu conduis, ne cherche pas à plaire aux hommes, cherche à plaire à Dieu, adore Dieu. Quand Dieu est, aidé, est adoré, est élevé, les hommes également vont être emportés, vont être emportés. Le Saint-Esprit, il guide dans toute la vérité. C'est l'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous guidera. Ça veut dire qu'il prendra votre main. Il prendra votre main et vous dirigera dans la vérité. Il vous fera entrer dans les profondeurs de Dieu le Père. Il ne vous amènera pas dans le mensonge. C'est pour ça que vous pouvez lui faire confiance. Confiance au Saint-Esprit. Quand tu médites la parole ou tu sens que le Saint-Esprit te dit quelque chose, qui peut te sembler bizarre, qui peut te sembler erroné, tant que ce n'est pas pour pécher, ni faire du mal à qui que ce soit. Ça peut paraître bizarre, mais fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais des problèmes de séjour dans ce pays. Quelques années de problèmes de séjour. Et je priais, je priais, je priais. Et un jour... J'ai entendu le témoignage d'un homme, d'un homme de Dieu, qui parlait de son témoignage. Alors ce que j'ai fait par rapport à ce témoignage-là, j'ai eu la conviction intérieure de prendre, de prendre comme une carte, comme une carte, comme vous voyez comme une carte d'identité. J'ai mis mon nom, mon prénom, ma date de naissance, j'ai mis que je suis un homme, nationalité, j'ai mis belge, nationalité belge. Adresse, j'ai mis mon adresse et j'ai montré au Père en disant ça c'est ma carte d'identité céleste. J'ai montré au Père et je n'ai pas fini. Je suis allé, j'étais en train de prier. Je quel est l'endroit qui symbolise le plus la Belgique? La France c'est la Tour Eiffel, les États-Unis c'est la Statue de Liberté et la Belgique est symbolisée par quoi? J'ai entendu l'atomium. Ok, j'ai un soir, je suis venu à l'atomium. Non, c'était pendant la journée, devant l'atomium. J'ai pris cette carte d'identité. Je l'ai enfouie dans le pied de l'atomium. Et je commençais à parler à l'atomium. Je te parle, Belgique. Ce pays est à moi. Ce pays m'appartient. Dieu a dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Je parlais, je parlais, je parlais. Et j'ai reçu de là une conviction intérieure. Qu'un jour je serai belge dans ce pays. Parce qu'à ce moment-là, il fallait rentrer, aller travailler au pays ou rester. J'ai eu cette conviction. Alors je suis retourné, j'ai dit quelque temps aux membres de ma famille, je ne partirai pas. Et j'ai testé, moi souvent quand Dieu me parle, j'ai aussi mes tests à moi. J'ai testé auprès d'un oncle, l'oncle le, le, de ma famille, pour lui dire que je voulais rentrer au pays. Il me regarde et me dit, non, non, non, tu restes ici. Malgré la... Il dit, non, non, non, tu restes ici. Tu restes ici. Tu ne bouges pas. Il dit, mais je... je... Non, il dit, non, non, non. Tu peux rentrer. Tu... On peut te donner le travail. Ça, c'est pas un problème. Tu peux trouver. Mais tu dois rester ici. Alors, j'ai compris que le Saint-Esprit aussi a confirmé ce qu'il avait mis en moi par la bouche d'un homme. Et un jour ou l'autre, j'ai eu ce qu'il m'avait promis. Je suis devenu belge. Et tout ce que cela s'ensuit. Amen Amen, sans forcer Et je suis même devenu belge dans une commune, commune Réputée réputée difficile On me disait Mais tu aurais pu demander à Bruxelles Quand on a déménagé dans une commune Réputée difficile C'est là que je suis allé je déposé On m'intervievait en néerlandais Moi je parlais néerlandais français on me, on me, Tout en néerlandais Le gars ne voulait rien savoir du français Rien savoir, rien savoir tout ce qu'il me disait, là où je comprenais, je comprenais. Là où je ne comprenais pas, je disais un peu d'anglais. Le gars, niette, il m'a donné une, une feuille de papier là, comme s'il me le jetait. J'ai pris la feuille, je suis rentré à la maison, je montrais à ma femme, elle qui parle néerlandais, « Mais voilà les documents que tu vas avoir. » J'ai remis tous les documents, Je demandais rendez-vous à la commune. 48 heures après, je viens, on me dit, le gars, le même gars, je ne je me fouillerai pas. J'irai chez lui, c'est là que Dieu va le fléchir. Le lion, le miel est sorti du lion. C'est là que Dieu va fléchir cet homme. Je suis venu, je lui ai donné tous les documents. Il regarde, il retourne, il regarde, il retourne, il se lève, il va parler. Pendant que lui parlait dans sa langue, moi aussi je parlais dans ma langue intérieure. J'étais en train de chindabare, rebababa, rebosete, emkeporionositanamana, miranosete, mais non, un dossier, quand il revient, il me trouve en paix, en paix. Il m'a dit, il me dit, Maintenant, là, il sourit en français. Le dossier est complet. Ah Alléluia. Ah, j'ai dit, mais tata, oh, yo. Donc, tu comprenais aussi le français, tu parles le français. Voyez, quand Dieu est en faveur avec un homme, il dispose même favorablement le cœur de ses ennemis il rend témoignage des promesses que Dieu t'a faites le Saint-Esprit en rend témoignage il est le garant de ces promesses il va les fortifier il va les solidifier il va les fortifier les solidifier il rend témoignage autre facette de la compagnie du Saint-Esprit Jean 16 13b où nous sommes toujours Jean 16 13b la Bible dit, quand il viendra, lui, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il entendra. Vous voyez, il dira tout ce qu'il entendra, et le béni, il vous annoncera ce qui est à venir. Vous voyez, le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit parle. Prenez Jacques chapitre 8 avec moi, Jacques chapitre 8, Jacques chapitre 8, le Saint-Esprit parle, il n'est pas muet, il n'est pas sourd, il parle, il parle. Et par moments même, il peut se montrer bavard, surtout quand il sait que tu as compris sa présence, tu te plais en sa présence, commence à lui parler. Une autre manière de reconnaître la voix du Saint-Esprit, soit le premier à lui commencer à lui parler. Quand tu ouvres la Bible, commence à lui poser des questions. Et je te dis tu vas vivre des expériences que tu n'as jamais imaginées. L'ennemi parle aussi de l'extérieur, mais le Saint-Esprit te parlera de l'intérieur. Jacques chapitre 8, le verset, le verset 29, Jacques 8, 29, il n'y a pas de Jacques 8, hein. je crois que c'est euh, Jacques 2, je crois, Jacques 2, 29, si je ne m'abuse, euh, euh, j'ai perdu... Je crois que c'est... Ah oh, oui, il est là. Il est là. J'étais dans Jacques. Euh... Jacques... Jean 8, 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que moi, je fais toujours ce qu'il agrée. Je fais toujours ce qu'il agrée. Dieu le Père qui a envoyé le Fils, était toujours avec le Fils. Et parler au Fils à travers le Saint-Esprit. À travers le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle. Il n'est pas muet. Il n'est pas du tout muet. Nous prenons un autre texte ici aussi. En Timothée chapitre 4, verset 1. En Timothée 4, 1. La Bible dit, « Pourtant l'Esprit dit expressement, que dans les derniers temps, quelques-uns s'éloigneront de la foi pour s'attacher à des esprits d'égarement, à des enseignements des démons, par l'hypocrisie des deux coureurs de mensonges marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Le verset commence en disant, pourtant l'esprit dit expressement, voyez, c'est le Saint-Esprit qui parle ici. Il parle expressement aux apôtres, à, à Timothée, à Paul notamment, voilà ce qui va arriver à la fin des temps. Le Saint-Esprit parle. Il n'est pas muet. Il n'est pas muet. Troisième élément dans la compagnie du Saint-Esprit, le Saint-Esprit entend. Il entend. Jean 16, 13, nous l'avons lu, mais il, il dira tout ce qu'il aura entendu. Il entend. Est-ce qu'il a des oreilles Je ne sais pas. Mais on nous dit qu'il entend. Puisqu'il entend, ça veut dire que je peux lui parler audiblement. Je peux converser avec lui. Je peux lui parler. Vous voyez, la prière, c'est parler à Dieu. La prière, parler à Dieu, ce n'est pas simplement le bababa. Baba. Non, tu peux être calme, tu dialogues avec Dieu. C'est ça la prière. Tu es seul à la maison, prends le temps de méditer la Bible et prends le temps de parler à Dieu. Je ne comprends pas. Ma situation est comme ça. Pourquoi il y a ça Parle à Dieu comme un enfant. Comme un enfant, comme un enfant. Ne cherche pas de fois des mots compliqués. Comme un enfant, parle-lui. Et tu vas voir le dialogue qui va en, le dialogue dans lequel il va vous amener. Vous serez surpris. Vous serez surpris. Il parle comme un enfant. Il entend, il parle. Et il annonce également. Il annonce les choses à venir. Il annonce les choses à à venir. Ce que l'œil n'a pas vu, c'est que l'oreille n'a pas entendu. Ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, le Saint-Esprit fait quoi Il le révèle et il annonce les choses à venir. Ça veut dire que dans l'avenir, le Saint-Esprit le sait et il peut te l'annoncer. Il peut te le dire. Qu'est-ce qu'il en sera de ma vie Est-ce que ce que je suis en train de faire, j'y arriverai David veut, David, face les Amalécites, sont venus ils ont pillé le peuple, ils ont emporté Femmes et enfants David prend les fautes, il va consulter Il va consulter l'éternel Il lui pose la question Est-ce que dois-je monter ou ne pas monter Le Seigneur lui dit Tu montes Est-ce que tu livreras ou Je livrerai Et David va à Ticlag, Il bat les Amalécites Et il récupère femmes et enfants Parce que Dieu ne lui avait parlé Par qui Par le Saint-Esprit il annonce les choses à venir. Il annonce les choses à venir. Rien ne lui est caché. Pose ta question par rapport à ton avenir. Demande au Saint-Esprit. Il peut le déposer en toi dans une parole. Pendant qu'on annonce la parole de Dieu, il peut répondre à ta question. Pendant que tu es endormi, il peut te donner un rêve. Ou même de façon éveillée, il peut te donner une vision. Le Saint-Esprit annonce les choses à venir. Il annonce les choses à venir. Quand j'étais au Congo, quand on faisait des démarches pour que je vienne en Belgique pour étudier, c'était difficile, ça a pris deux ans. Les universités étaient fermées, ça a pris deux, deux ans pour chercher le visa. Et pendant ces deux ans-là, j'ai dit, Seigneur, ok, je t'offre mes deux ans. Je vais travailler pour toi. Et j'étais zélé. Le zèle que nous avons pour Dieu ici, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça a commencé depuis l'âge de 19 ans depuis l'âge de 19 ans, c'est pour ça moi, un jeune qui ne sert pas Dieu il m'énerve, il m'énerve vraiment, c'est une sainte colère comment tu ne peux pas servir Dieu en étant jeune depuis l'âge de 19 ans c'est pour Dieu, on allait dans les marchés comme les universités sont fermées Seigneur je te donne deux ans on allait dans les marchés taper les mains Yeshua Azali ça vient de loi, ça vient de ça vient de loi. On a l'évangile. Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous. On gagnait les hommes, on les emmenait à l'église. Et quand on priait, on faisait des nuits de veillée de prière. Pas que l'église organisait, Nous-mêmes, on était à deux avec un de mes frères Placide. À deux, on priait, on priait. Comme si le fond vivait, l'acte des la, la, apôtres qui disait le lieu où ils étaient rassemblés. Trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Quand nous prions, on avait l'impression que les murs allaient s'écrouler. Avec la foule de la jeunesse, on ne contrôlait rien. J'avais crié. Quand les gens viennent vous faire beaucoup de bruit, c'est à ce moment-là que nous mentions encore. Si nous faisons alto, là nous demandons de soprano. Servez Dieu avec zèle, avec passion, avec zèle, avec passion. En respectant les règles, en respectant les principes, en étant soumis. Mais serre Dieu, c'est ce que le Saint-Esprit t'amène. Il te révèle des choses, des choses cachées, des choses enfouies. Ton avenir, rien ne lui est caché. Tu te demandes quel, comment le lendemain sera fait. Confie-toi au Saint-Esprit, confie-toi à l'Éternel et il aplanira tes sentiers. Il disposera les cœurs de gens, il te révélera toutes choses, il te révélera. Je me demandais, Seigneur, mais c'est bizarre, ça fait deux ans, mon en fin de compte. Est-ce que je l'aurais ou au pas Et un jour, j'étais en train de dormir. J'ai eu un rêve. Dans le rêve, je me voyais habillé d'un parka. Vous voyez, le parka là, noir. Avec une grosse écharpe et tout. Et je me promenais dans les rues. Je me promenais dans les rues. Un rêve comme ça, pas flash. Et quand je me suis réveillé, je me suis dit, oh, mais ce rêve me paraît bizarre. L'habit là que je portais, c'est comme les habits que je vois dans les films. Avec une grosse écharpe. Mais au Congo, on est à 40 degrés. Je ne peux pas porter un habit comme ça. J'ai eu la conviction maintenant, ah ok, Dieu me montre, ah ok, j'irai en Europe. Et je vous assure, quelques années après, quand je suis arrivé, j'ai vécu la même scène. Et le Saint-Esprit te rappellera toujours, lorsque je vivais ça, il m'a ramené dans le rêve. Ah, tu te rappelles, je t'avais montré les choses à venir. Jésus voyait ce que le Père faisait et il venait maintenant le faire. Quand il voyait, il a guéri Bartimée parce qu'il avait eu la vision devant le Père que Bartimée était guéri. Il vous révélera toutes choses. Amen. Amen. Voilà, pour ce, aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Et le reste, nous allons continuer cela pendant la semaine qui est là concernant la personne du Saint-Esprit. Amen Amen Que le Seigneur vous bénisse abondamment abondamment. Abondamment abondamment abondamment abondamment. Alléluia Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous pouvons incliner nos têtes, incliner nos têtes et parler parler à Dieu, parler au Saint-Esprit, parler à Dieu. Parler à Dieu. Parler à Dieu. Tendre, père je t'adore je te donne ma vie je t'aime tant C'est Quelqu'un n'aie pas peur. N'aie pas peur. Je suis avec toi. T'adore. Je te donne ma... Oh, C'est une prière que tu es en train de lui faire. Tu es en train de lui dire, je me soumets à toi, soumission et obéissance. Saint, oh, hallelujah. Je t'aime, Saint-Esprit. Je t'adore, je t'adore. Il, il y a une personne qui reçoit autour de son visage, c'est comme si on te nettoie le visage. Je... Oui, c'est comme si on te nettoie le visage. Tu, tu, tu vois, tu as une visage, un, un nouveau visage. Saint-Esprit, esprit, oh hallelujah, hallelujah. Oh, merci Seigneur, parce que ce soir, ce, ce, ce, tu brises des chaînes, oh Dieu. Tu brises les chaînes de l'ignorance, oh Dieu. Tu brises les chaînes de l'ignorance, oh Dieu. Et tu renvoies libre les captifs, oh Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour la force que tu nous accordes, oh Dieu. Merci pour la révélation de Jésus. Merci pour la révélation de Jésus. Oh, merci parce que tu renouvelles l'amour de Jésus dans nos cœurs. L'amour de Jésus, le sel de te servir, la passion pour le ministère. L'amour de l'Église, oh Dieu. Oh, merci, Saint-Esprit. Le Corona a voulu tuer l'amour pour l'Église, oh Dieu. Mais tu restaures ce matin l'amour pour l'Église. L'amour pour l'Église. L'amour pour le corps du Christ. Dors. Amen. Nous allons, nous allons faire une prière. Quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux lever simplement ta main là où tu es et répéter cette prière après moi? Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je t'invite. Entre dans mon cœur et fais de moi, enfant de Dieu, pardonne mes péchés Pardonne mes manquements, pardonne mes iniquités et lave-moi par ton sang précieux, par ton sang précieux, par ton sang précieux. Et remplis-moi de ton Saint-Esprit, remplis-moi de ton Saint-Esprit, remplis-moi de ton Saint-Esprit, en ton nom. J'ai ainsi prié. Amen. Amen voilà, bien aimés du Seigneur, nous sommes arrivés presque à la fin de notre culte. Nous allons apporter nos dîmes et nos offrandes dans la maison du Seigneur. Comme la Bible le dit, apportez dans la maison du trésor dîmes et offrandes. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, j'ouvrirai les églises du ciel et je reprendrai ma bénédiction avec abondance. C'est lorsque le Seigneur vous met à cœur, nous allons apporter nos dîmes et nos offrandes.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 Il me fait marcher, il me fait de le mieux élevé. En oh, Jésus, mon roi, je veux marcher, je veux me dans le Dieu de mon salut. En oh, Jésus, mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En oh, Jésus, mon roi. Et rend mes pieds, et rend mes pieds semblables à ceux de Bishop, Et me fait marcher Et me connoisse sur les lieux élevés En Jésus est mon roi Et rend mes pieds semblables à ceux de Bishop, Et me fait marcher Sur les lieux éternel et mon roi, je veux me rejouir dans le Dieu de mon. Ce matin, à Jésus, mon je veux me rejouir dans le Dieu de mon salut. Toi aussi sur la tête, est-ce que tu peux lancer? Alléluia, Alléluia. de l'Igala aussi. Amen. Amen. Amen! Amen! Amen! Deux fois, nous mettons un peu de chant à l'Igala, mais nous sommes disposés à chanter toute forme de chant, toute langue, selon que euh, le Seigneur nous conduit et selon ce que nous savons aussi. Alléluia! Alors si tu as un chant en ta langue, n'hésite pas à nous le faire savoir aussi, même si c'est en Yoruba, même si c'est en Malgache, même si c'est en tout temps nous, on peut le chanter ou en portugais, ou aussi en néerlandais, On peut le chanter. Ya, ya, ya, ya. On peut le chanter. Amen. Amen. Prions pour les offrandes. Père, nous bénissons les offrandes et les dîmes que nous avons apportées dans ta maison, Seigneur. Merci pour la joie que tu as libérée dans nos cœurs pour apporter dans ta maison, oh Dieu. non notre foi, Père, en bénissant nos greniers, en bénissant nos maisons. En bénissant nos familles, en bénissant nos foyers, nous prions spécialement pour les femmes, ô oh Dieu. Rends-leur prospère, ô oh Dieu. Par cet acte de foi et d'obéissance, rends-leur main prospère à tous égards. Au oh, nom merveilleux et puissant de Jésus, donne la bonne santé, donne la faveur et la grâce. Pour les siècles de siècles, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte de ce dimanche, de ce dimanche 9 mai. Nous sommes arrivés à ah, merci Lex. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Voilà pour les communiquer. Donc demain, nous continuons à partir de 19h, notre séminaire à Saint-Esprit. On est là au finish jusqu'au 20 mai. De façon connectée et en présentiel, nous vous invitons vivement à vous y associer et à pouvoir partager au maximum. Nous vous rappelons aussi que nous aurons notre convention de l'église de Dieu en Belgique à partir du vendredi 21 mai jusqu'au dimanche. Donc nous allons sortir du séminaire pour entrer directement dans la convention. C'était le but de ce séminaire pour nous préparer aussi à la convention et nous amener à découvrir, à approfondir notre relation avec le Saint-Esprit. Et par rapport à moi, j'ai permanence à l'église tous les dimanches, après le culte, j'ai permanence à l'église et là je peux recevoir les gens. Au niveau de le nombre que nous pouvons accueillir maintenant en présentiel dans le culte, vous le saurez au fur et à mesure et certainement au mois de juin, là ce sera plus, plus étendu, vous en serez informé en temps opportun. Mais déjà en présentiel, le nombre de 15 reste, euh, reste acquis pour les adultes et les enfants de moins de 12 ans sans limite. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, bien entendu dans les respects des normes sanitaires actuelles, parce que nous voulons préserver l'intégrité physique de chacun d'entre vous, et de nous-mêmes aussi autant. Amen. Voilà, nous allons faire la prière de notre Père, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.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 Que l'Éternel lève sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Demeurons dans la paix du Seigneur et retournons bénis dans son abondance et sa grâce. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, bon dimanche à tout le monde. Bon dimanche à tout le monde. Et demain, en soirée, pour la suite de notre séminaire, « Quitte à Saint-Esprit » Que Dieu vous bénisse. D'ailleurs les paroles. Dada, D'accord les